Hum. Alors, suite à des menaces sur son personnel, Decathlon renonce à la commercialisation du hijab de running de, de, de, pour les joggeuses là dans ses magasins. Et oui, dans la foulée, Saint-Maclou retire ses tapis de prière de rue molletonnés, <rire> Guy de Degrenne ses assiettes qui pas, et Jacob de la annonce officiellement la fin des, des bidets bénitiers. Alors c'est la polémique de la semaine, il en faut une évidemment, on n'a que ça à ferme en ce pays. Décathlon, la célèbre grande surface spécialisée dans le sport et la haute couture pour les membres de l'éducation nationale en vacances en Ardèche. Décathlon a annoncé mardi la mise en vente d'un hijab, un vêtement religieux destiné aux femmes musulmanes qui veulent faire du jogging. Devrait également interdire les joggings pour les femmes, qui est un signe ostentatoire de mauvais goût. Alors depuis c'est la foire aux con et au con, il hein, n'y a pas de raison que la parité soit pas respectée sur les réseaux sociaux. Moi je suis choqué par cette affaire. Parce que si désormais on n'a plus le droit de faire du fric en spéculant sur le crétinisme des religieux, on va devoir raqueter ailleurs. Il y a plus de 2000 ans que les marchands du tombe font du business sur les marchands de l'espérance. Vous attendiez à quoi euh, alors je crois néanmoins que Decathlon devrait faire attention au référencement de certains articles qui peuvent semer le doute chez les consommateurs. Hier par exemple, moi dans un square à Barbès, j'ai surpris deux scouts sous une burqa, en train de tirer le barbu de la femme d'un molla, alors qu'ils étaient persuadés d'être sous une tente quechua prêtée par l'évêché, en train d'astiquer le toxin du curé de la paroisse de Notre-Dame-de-Lorette. Il faire un peu attention. Est-ce que cas, vous cas. pouvez laisser Notre-Dame-de-Lorette Oui, Ça <rire> je sais. Ça m'arrangerait. Je ne veux pas d'ennuis.